Vous êtes journaliste et fervent défenseur de l'engagement citoyen dans la gouvernance et des politiques publiques de développement au Burkina. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Alors, le président Roche-Cabouret vient d'être élu pour un second mandat dès le premier tour de l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. Quelle est votre analyse de cette élection, Aruna Disons que c'est dans la multiplicité et à rendre dispersé que l'opposition burkina s'est rendue aux élections du 21 novembre dernier au Burkina Faso. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la victoire de Roc-Cabouré dès le premier tour avec le taux de 57,74%. Disons que euh, le parti de Cabouré, qui est le mouvement du peuple pour le progrès MPP, partage la même base électorale que l'ex-parti au pouvoir de Blaise Compaoré le congrès pour la démocratie et le progrès. On peut parler de remplacement dans la continuité, comme c'est dont je viens de dire, ils partagent la même base électorale, c'est presque les mêmes hommes qui ont conduit le pays pendant les 25 ans du règne de Blaise Compaoré. donc un temps est passé de l'autre côté tout simplement. De ce texte parti euh, au pouvoir, le congrès pour la démocratie et le progrès, et il, y a, il y a eu des querelles intestines pour le choix de son candidat aux élections présidentielles de 2020, ce qui a conduit à décision, et finalement, euh, l'aile de Désiré euh, Ouedrago, cadre Désiré Ouedrago, qui a été président de la commission de la CDAO, a finalement créé son parti. Un autre a créé son parti, il s'est présenté pour les législatives. Donc, cette hémorragie interne au sein de l'ex-parti au pouvoir a certainement profité au Canada sortant euh, roque Il y a aussi le soufflement euh, du premier parti d'opposition qui est l'Union pour le progrès et le changement des effets Et, et, le, et le parti, Ce parti a connu assez de départs dans son rang euh, pour grossir celui du parti au pouvoir tout au long du mandat de roque euh, y Donc on peut aussi parler enfin des de moyens financiers pour la mobilisation des électeurs, c'est des données aussi à ne pas négliger. Donc voici euh, en quelque sorte ce qui a reconduit facilement roche Cabouré pour un deuxième mandat. Donc euh, en résumé, euh, le manque de moyens pour l'opposition et la division au sein des partis euh, issus de l'opposition ont, ont favorisé le, la réélection de, de roche Cabouré. Hein. Quel a été euh, le rôle de la société civile et des médias sociaux La société civile Burkinabé, on peut dire qu'elle est très bien organisée parce que déjà... Nous avons la convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, la CODEL, qui rassemble environ 30 organisations de la société civile. Et cette organisation fait le monitoring citoyen du processus électoral à travers une veille permanente avant, pendant et après. Donc cette société civile fait un travail de suivi de la régularité, de la transparence. Et même euh, d'un du, processus électoral apaisé. Donc, euh, euh, la CODEL a déployé environ 3 800 observateurs sur le territoire national. Et le jour des élections, elle a mis en place euh, une situation room qui suivait en direct et relayait les informations en temps réel euh, du processus électoral. Les incidents, les manquements, comment les corriger, alerter, interpeller. Voilà, donc euh, cette société civile a joué quand même euh, un grand rôle sur euh, le, le suivi citoyen de cette élection pour une question de crédibilité et de transparence. Au niveau également des médias sociaux, on a des organisations, par exemple l'association des blogueurs du de Burkina, qui a assuré le monitoring à ces niveaux, voilà, à travers une campagne massive d'enrôlement euh, de, euh, de beaucoup de citoyens sur les fichiers électoral. Et des campagnes ont été organisées également pour euh, un processus électoral apaisé, la non-violence électorale. Et il y a aussi euh, ce, ce suivi également du, du ton de la communication électorale sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la, la plateforme euh, qui est beaucoup utilisée aujourd'hui par les citoyens pour s'informer, pour informer. Donc, euh, le moindre de la page euh, à ces niveaux, euh, un mauvais usage euh, à ce niveau peut même entacher la rigueur du scrutin. Donc euh, ces organisations aussi de la société civile ont joué un rôle assez considérable à ce niveau. Et comment vous avez fait pour être écouté et respecté de tous les partis politiques burkinabés Vu que ce n'est pas une première expérience, voilà, je viens de parler de la convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Elle a fait ce travail en 2015, qui a été vraiment très bien apprécié par l'ensemble des, des partis. Quand je parle des partis, que ce soit les partis politiques, que ce soit les acteurs non étatiques, que ce soit ses partenaires qui accompagnent le Burkina Faso dans le cadre de la coopération internationale. Donc cette organisation a une crédibilité, a une reconnaissance, a bénéficié d'un capital sympathique et de conscience. Donc, euh, c'était facile pour elle de rééditer son exploit de 2015. Vos moyens d'action, est-ce que ce sont des sanctions Est-ce que ce sont des interpellations au niveau de la justice Bon, vu qu'au niveau de la société civile également, on a une multiplicité par rapport euh, à la typologie. Euh, en ce qui concerne euh, ce cadre d'accompagnement du processus électoral, c'est surtout des moyens d'interpellation, des moyens d'interpellation, des moyens de, de pression populaire pour amener certaines parties qui dérogent au respect strict du cadre législatif et juridique des, des élections. Et aussi de faire des plaidoyers, voilà, de faire des plaidoyers parce que, par exemple, dès le premier moment après le scrutin, il y a certains candidats qui semblaient ne pas être d'accord pour par rapport aux résultats. Voilà, ces cadres des organisations de la société civile ont allé à la rencontre de ces différents candidats, à rencontrer la Commission électorale nationale indépendante, essayer de voir comment on peut trouver des voies de sortie et tout. Mais aussi, il y a certaines organisations, surtout ceux qui travaillent aussi la, la question des droits de l'homme, et souvent ils arrivent et ils intentent des actions injustices sur des manquements graves. Donc, on peut dire que le processus électoral au Burkina a été apaisé et transparent en 2020 Selon les organisations de la société civile qui ont suivi le travail. Voilà, il y a le communiqué final de ces organisations qui est disponible. En tout cas, ils trouvent qu'il voilà, y a eu des manquements, mais ces manquements n'ont pas entaché. La crédibilité des résultats. Il vient d'avoir une nouvelle équipe gouvernementale au Burkina Faso. Est-ce que Aruna, vous pourriez nous dire quelle est la feuille de route du nouveau gouvernement burkinabé La mise en œuvre des principales réformes pour lesquelles le président s'est engagé. Parmi ces sentiers, on a la réconciliation nationale et la réforme foncière et immobilière. L'autre grand point de la feuille de route est la continuité des actions qui ont été entreprises au cours du premier mandat, c'est-à-dire la consolidation des acquis. Sur euh, la continuité des actions entreprises au cours du premier mandat, il est bon de rappeler qu'il reste beaucoup à faire. Par exemple, si 84 engagements de monitoré monitorés par le Président, qui était un programme de contrôle citoyen des engagements du président du FASO, seulement 24 ont été réalisés. Alors, on sait que le Burkina aussi est touché par le terrorisme. Euh, C'est un pays qui a enregistré près d'un million de personnes déplacées euh, en juin, depuis juin 2020 euh, dans le, à l'intérieur du pays à cause des attaques terroristes. Quelle est euh, la stratégie du Burkina pour gérer cette crise humanitaire Oui, euh, le Burkina Faso est touché de plein fouet par les groupes terroristes. On a plus d'un million de déplacés internes en soi. Une augmentation de 92 à, à, à l'espace d'une année. Parlant de la stratégie du gouvernement burkinabé de manière concrète, c'est d'abord euh, la réponse militaire. Les fonds de défense et de sécurité burkinabé sont positionnés au niveau des différentes zones rouges, mais malheureusement, ils sont en sous-effectif et euh, mal équipés. Donc, euh, ce qui les empêche un peu de pouvoir vraiment prendre le dessus sur les d'individus armés non identifiés, voilà, c'est le terme consacré, parce que jusque-là, le gouvernement burkinabé n'a pas communiqué à l'opinion publique qui nous attaque exactement. Donc, euh, en plus de, de cette réponse militaire, il y a aussi euh, le département ministériel, surtout au niveau du ministère de l'Action humanitaire, essaie d'accompagner les, les, les populations déplacées internes. Ces populations déplacées internes sont reloger au niveau de certaines régions. Par exemple, nous, a, nous avons la région du centre-est qui, qui a juste le plus grand nombre de, de places internes et c'est de les apporter euh, les besoins euh, prioritaires, voilà, l'alimentation, abri euh, les soins primaires, etc. Euh, ces services du gouvernement aussi euh, sont accompagnés par des partenaires euh, de la coopération internationale, les ONG et tout. Voilà, parce que le gouvernement a est dépassé. Donc, il y a cette collaboration extraterritoriale entre nos États qui sont touchés par le phénomène du terrorisme au Sahel. Par exemple, le Burkina Faso bénéficie de, de cette coopération militaire avec la France. On a même les États-Unis d'Amérique qui nous apportent de l'accompagnement en termes de formation de nos, de nos soldats et tout. Et il y a même oh, l'Allemagne aussi qui est là. La population burkinabée, la première des attentes, c'est surtout oh, la sécurité. Comment euh, ramener la sécurité au niveau du pays? À cela s'ajoute aussi euh, un point crucial hein, l'accès aux services sociaux de base, dont la santé, l'eau potable, l'éducation de qualité pour tous. Et il y a l'amélioration de l'accès des jeunes oh, à l'emploi. Parce que euh, plusieurs sondages d'opinion réalisés par le Centre pour la gouvernance démocratique, toujours dans le cadre du programme PLUNET, révèlent cela que, voilà, surtout les attentes des populations, c'est à ce niveau l'accès aux services sociaux de base et le retour de la sécurité.